Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment aménager son appartement quand on a des chats. Donc je avais déjà fait une première quand j'étais dans mon ancien appartement donc qui était beaucoup plus petit que celui-là. Donc Je vous la mettrai dans le petit « i » juste ici parce que je reprends vraiment point par point tout ce à quoi il faut penser pour l'aménagement de, de son appartement, pour avoir des chats les plus heureux possible. Et donc là, je vais reprendre exactement les mêmes principes, mais je vais vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé ça ici. Donc on va faire un petit tour de l'appartement ensemble et je vais vous montrer un petit peu les compromis que j'ai faits pour euh, que mes deux colocs soient le mieux possible en évitant de trop pourrir la décoration. Je vous laisse découvrir mon appartement de 47 mètres carrés. Je vous rappelle qu'avant j'avais 23 et où je paye moitié moins de loyer. Je vous laisse m'écrire en commentaire si vous avez deviné dans quelle ville j'habite. J'ai laissé un petit indice dans la vidéo. Donc là on est juste à l'entrée et euh, vous voyez juste en dessous on a le meuble que je vous avais déjà présenté euh, dans la vidéo sur la gestion du caca. Je pourrais d'ailleurs faire euh, une update de cette vidéo puisque il euh, y a eu beaucoup de changements euh, à ce niveau là. J'ai eu des problèmes de gestion de caca hors litière mais c'est pas le sujet de la vidéo mais donc du coup euh, j'ai changé et le meuble à litière que vous voyez ici. Maintenant c'est devenu un banc à la fois de rangement et aussi une petite partie niche parce qu'ils l'aimaient beaucoup. Je m'en suis pas débarrassée notamment parce qu'ils aiment faire leur griffe dessus comme c'est du bois, euh, les les chats, ils adorent ça, c'est du bois qui est non verni, donc du coup, ils adorent faire leur griffe là-dessus et je préfère qu'ils le fassent ici que sur les murs. Donc là, c'est le poste d'observation commère numéro 1, c'est euh, la petite trappe qui permet de voir les voisins dans le couloir. Donc là-dedans, je leur ai laissé quand même une partie euh, pour euh, se cacher parce qu'ils aiment bien euh, quand même euh, venir ici. Et euh, là j'ai leur caisse à jeu Donc j'ai ce circuit que je sors de temps en temps Que Rocky aime bien Voilà où il doit faire euh, bouger la balle euh, Mais comme j'avais dit dans l'autre vidéo C'est important de changer régulièrement les jeux Celui-là elle va y jouer quelques jours Et puis après ça s'en désintéresse Donc il faut que je le range et puis que je le ressorte régulièrement En général je fais un changement des jeux euh, toutes les semaines J'ai appris que il euh, n'y avait pas besoin d'avoir des couleurs vives pour les chats que euh, ils n'en avaient rien à faire Du coup tous les prochains jouets que j'achète De toute façon ils sont beige, gris bleu mais euh, tout ce qui est vert fluo et tout ça euh, je vais laisser tomber comme ça ça fera un peu moins moche chez moi la salle de bain, donc le tout ça a été de choisir des étagères qui sont assez fines et les remplir assez pour qu'ils n'aient pas de place pour venir dessus. Parce que comme c'est un meuble qui est juste posé, enfin ça va tomber s'il y a des chats qui grimpent là-dessus. Donc l'idée c'est de leur laisser zéro espace pour qu'ils ne soient pas tentés d'y aller. Donc ici on a une cloison amovible qui sépare le bureau du salon et de la cuisine. Comme vous pouvez voir c'est bien que ce soit moi qui l'ai ajoutée parce qu'elle a bien été griffé par mes chats. Vous allez voir, il y a des millions de griffoirs dans cet appartement, mais ça ne leur suffit pas. Quand je mets des huiles essentielles matin et soir, donc deux fois par jour, les huiles essentielles de lavande, ils aiment pas l'odeur et du coup ils y vont pas. C'est vraiment le seul truc que j'ai trouvé pour les empêcher d'y aller. Et j'avoue que j'ai un petit peu lâché parce que même en en mettant tout le temps, c'est pas une habitude qu'ils prennent. Même si là ils y vont moins parce qu'ils ont perdu un peu l'habitude, ils continuent quand même à y aller quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas de solution miracle à part en remettre tous les jours, mais en plus comme moi je trouve aussi que ça pue l'huile essentielle de lavande. Donc là on va avoir les espace bureau. Donc ce qui est important dans l'espace bureau, c'est deux choses. Déjà, leur prévoir un petit coin, soit un carton, soit un tissu qu'ils aiment bien pour qu'ils puissent travailler à côté de vous. Si vous voulez éviter qu'ils aillent trop sur votre clavier ou votre ordinateur, c'est quand même la meilleure solution. Et ensuite, c'est de ranger votre ordinateur quand vous l'utilisez pas. Et maintenant, moi je range même clavier et tapis de souris parce que un jour, je me suis réveillée avec du vomi sur mon tapis de souris. Ensuite là vous avez dans la cuisine l'espace qui plaît beaucoup à Rocky, donc elle elle monte là-haut et puis et elle va sur l'autre côté. Donc là-haut je lui ai mis un petit coussin parce qu'en plus il y a le tuyau en haut qui passe qui est tout chaud, donc elle adore dormir de ce côté-là. Donc là on est en dessous de l'évier où j'ai fait un truc en plâtre pour mettre devant le placard pour éviter qu'il les ouvre. Voilà et dès que j'ouvre il y a Madame qui arrive et en fait je suis pas contre les faire aller dans les placards parce que c'est une stimulation ils aiment bien ils aiment bien aller découvrir des choses le truc c'est que dans ce placard au fond il euh, y a toute la tuyauterie et des endroits notamment où c'est inaccessible genre s'ils si sont bloqués ou si ils vont vomir ou si n'importe quoi euh, j'ai aucun accès à cet endroit là là juste à côté on a des caisses euh, avec un griffoir Là, c'est des caisses où je mets des tissus, des déguisements et tout ça, et ils aiment beaucoup retirer tout ce qu'ils peuvent trouver. Et j'ai souvent devant un petit tamas de tissus, mais du coup, ça me dérange pas, donc je leur laisse faire. Ça leur donne une occupation supplémentaire. Donc là, j'ai ce magnifique tapis qui est un cadeau d'une copine et qui, en fait, permet de poser les gamelles dessus, puisque les chats ont tendance à en mettre un peu partout, à poser la nourriture à côté, donc ça permet de limiter les dégâts. Donc de l'autre côté on a euh, donc le frigo, juste à côté là derrière vous avez euh, un petit espace où ils peuvent aller que je ferme ou que j'ouvre en fonction de, euh, du moment. Quelque chose de très important, les torchons doivent toujours être accrochés en hauteur. Un torchon abandonné sur un plan de travail c'est un chat dessus, c'est des poils dessus. Et essuyer de la vaisselle ou essuyer ses mains avec euh, des poils de chat qui se collent partout, c'est très très désagréable et quand vous passez ça à la machine les poils ne partent pas. Même avec la brosse électrostatique, là, euh, il en reste toujours un peu. Donc je fais hyper gaffe à tout ce qui est torchon et serviette. Alors apparemment, le sèche-linge, c'est efficace pour euh, retirer les poils sur les, sur les tissus. Mais j'en ai pas, donc du coup, euh, moi, je me contente de faire attention. Là, on a un petit coin où je mets euh, du bazar. Alors au début, j'avais mis du bazar un jour et maintenant, je le laisse consciencieusement pour Rocky, qui aime bien trifouiller dans des trucs comme ça, tout, tout retirer et que moi, je remette. Et puis voilà. Une chose importante, c'est toujours les fenêtres. Donc le filet que j'avais mis sur le balcon de mon ancien appartement, il tient toujours aussi bien. Là, je l'ai redécoupé, j'en ai encore des, des kilomètres. Donc c'était un que j'avais pris sur Zooplus. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais euh, voilà, on, on, mon père, il m'a fait un, un cadre en bois comme ça qu'il a mis tout autour de la fenêtre. Je crois qu'il a mis une espèce de colle qui est très, à la fois très forte mais qui peut facilement se retirer. Voilà, c'est tenu aussi par la rambarde. Il faut faire très attention quand même parce que euh, au quatrième étage, euh, si ça tombe, euh, ça tue quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien fixé et, et en même temps euh, que ça préserve le fait que vous êtes locataire et que vous n'avez pas le droit de, de percer partout. Donc ensuite, sur le cadre, il a mis des petites vis comme ça et on est venu tendre le filet dessus. Donc sur les trois fenêtres, j'ai fait ça. Une astuce, vos rideaux, si vous voulez pas qu'ils se fassent arracher par vos chats, il faut pas les faire aller jusqu'au sol parce que c'est quand il y a des plis au sol avec le tissu que ça les stimule plus. La seule plante que j'ai dans mon appartement, c'est de l'herbe à chat. Alors maintenant, ils sont un peu plus vieux mes chats, donc ils se sont un petit peu calmés, mais je considère que tout ce qui est posé sur ce bar typiquement peut tomber potentiellement pendant une course poursuite. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai concentré tout ce qu'il fallait qui tombe pas dans le coin et de les mettre assez proches pour que les chats puissent pas passer entre. Donc voilà pour la partie cuisine. Rapidement là on retrouve le meuble qu'on avait déjà chez moi Que Rocky aimait beaucoup Elle aime toujours autant dormir là-dessus euh, Ça pareil les griffoirs tout simples dont je vous avais déjà parlé euh, dans l'autre vidéo C'est Zoplus aussi et ils ont pas bougé Je les ai du coup depuis 3 ans et demi J'en ai racheté d'autres parce que je trouve que c'est ceux qui tiennent le mieux Et astuce griffoir pas cher euh, J'ai acheté un grand rouleau de cisales Et j'en ai mis à plusieurs endroits dans la déco Vous allez voir il y en a dans la chambre aussi Donc là dans le salon on retrouve le pouf que j'avais sur mon balcon Mais je lui ai fait une nouvelle housse donc tout simple, hein, j'ai pris aux dimensions en carré J'ai mis une fermeture éclair pour pouvoir le laver Donc avoir des trucs qui passent en machine Quand on a des chats c'est quand même l'idéal J'aimerais bien faire la même chose sur mon canapé Donc c'est vrai que les arbres à chat c'est assez pratique Parce que ça fait un endroit en hauteur Qu'on peut mettre devant une fenêtre Avec des cachettes, des arbres à griffer et tout ça En général si on veut que ce soit pas trop moche C'est assez cher Donc du coup moi ce que je fais c'est que je prévois Des espaces en hauteur moi-même Et des postes d'observation moi-même Enfin, Je remplace toutes les fonctions de l'arbre à chat par d'autres choses Notamment là, j'ai mis ce petit panier en osier qui leur permet à la fois d'observer par la fenêtre et de se reposer à l'intérieur. Ensuite, ici, comme dans l'ancien appartement, j'ai mis une des caisses de transport là. Alors, je l'utilise plus celle-ci parce que j'ai eu un problème une fois avec une caisse de transport à fermeture éclair qui a lâché quand j'étais dans la voiture. Ça a été un gros coup de flip. Heureusement, on était bientôt arrivés, mais du coup, maintenant, je prends plus des trucs avec fermeture éclair parce que c'est potentiellement trop fragile. Donc ici, nous avons la fameuse lampe Ikea que beaucoup de personnes ont. J'ai rajouté de la grosse corde que j'ai collée au pistolet à colle. Alors pas pour faire un griffoir de plus, mais plus parce que avant il y avait les fils électriques et Rocky s'amusait à grimper le long des fils électriques et donc à rentrer ses griffes dans les fils électriques. Donc je me suis dit que quitte à ce qu'elle grimpe là-dessus comme si elle faisait de la pole dance, autant que ce soit dans des trucs un peu plus sécures. Donc mon canapé, j'ai mis un grand tissu sur que j'ai juste posé, hein. là je l'ai juste bien plié pour qu'il qu rentre bien là-dessus, je l'ai mis. Sur tous les dossiers comme ça parce que c'est des endroits qu'ils avaient tendance à griffer. Vous pouvez mettre des plaides ou, ou d'autres choses. Par contre, pour euh, le pied du canapé ici, euh, je vous avoue que j'ai pas trouvé de, de solution. Il continue de, de griffer et tant pis. Euh, moi je l'ai acheté d'occasion. Euh, il se revendra d'occasion avec des griffures de chat. La couverture de Rocky. De temps en temps, j'ai droit à une petite place, euh, mais pas toujours. Ça, c'était l'arbre à qui était euh, sur mon balcon avant. J'ai rafistolé la ficelle euh, en la recollant avec du pistolet à colle. Nous avons la chambre. Et donc là, vous allez sûrement être étonné de voir deux litières dans la chambre. Donc suite au problème que j'ai eu avec Rocky de caca à la fois dans la salle de bain, mais aussi sur le lit, j'ai testé pas mal de trucs qui étaient recommandés sur Internet à faire en cas de problème de propreté. On dit qu'en cas de problème, il faut que le nombre de litières, ce soit le nombre de chats plus un. Donc j'ai testé avec trois litières. Il y en avait une qui n'utilisait pas du tout, donc j'en ai laissé que deux. Donc un qui est complètement ouvert, qui est en fait juste une grande caisse. Ce qui est vachement mieux que des bacs à litière du commerce parce que en fait les, les bords sont hauts. Donc sauf si vous avez un chat qui a des problèmes d'articulation, et ben en fait ça évite qu'ils en mettent partout quand ils grattent dedans. Et l'autre litière, c'est une litière qui à la base est fermée mais où j'ai retiré le filtre et du coup elle est quand même relativement ouverte. Donc ils peuvent rentrer dedans et quand même voir ce qui se passe à l'extérieur. Et euh, ça permet aussi de brasser plus l'air parce que c'est un peu le problème aussi des litières fermées, c'est que euh, des fois il y a les odeurs qui, qui se concentrent à l'intérieur et donc là au moins ça s'aère un petit peu mieux. Et pourquoi les litières sont dans ma chambre Parce que un autre sujet de vidéo potentiel euh, que dites-moi dans les commentaires si vous intéresse, c'est les problèmes de voisinage. Donc j'ai mes voisins qui se sont plaints du fait qu'ils entendaient mes chats la nuit et donc je vais pas rentrer dans les détails mais euh, après avoir testé pas mal de solutions, la seule solution qui marche c'est euh, d'enfermer mes chats avec moi la nuit dans la chambre et donc pour ça il fallait que je mette les litières dans ma chambre alors c'est pas très sexy je sais pas si j'arriverai à convaincre quelqu'un de venir vivre avec moi dans ces conditions mais euh, c'est moins pire que ce que j'aurais pensé comme les copeaux de bois de chauffage c'est quand même assez efficace pour euh, masquer les odeurs voilà faut vraiment qu'il ait eu un petit souci de digestion euh, pour que ça puce donc pour les tiroirs pour éviter qu'ils les ouvrent j'ai mis euh, voilà des poids des kettlebells là devant alors au début ça me dérangeait pas qu'ils ouvrent euh, j'avais mes chaussettes dans ce tiroir là parce que Rocky, elle aimait bien sortir les chaussettes et me faire un gros tas de chaussettes devant. Ce qui l'amusait et ne me dérangeait pas plus que ça. Le problème, c'est que j'ai des chats qui ne se contentent pas de gratter l'intérieur de la litière. Ils grattent tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qui est autour peut potentiellement finir dans la litière. Donc à partir du moment où j'ai vu la litière ici, mes chaussettes finissaient dans la litière. Et donc, j'ai mis un poids pour, pour bloquer le tiroir. Et ensuite, le placard, je vais vous montrer... En dessous, je leur ai mis un petit tissu pour qu'ils puissent aller dans un endroit où ils sont 100% cachés. Ça, c'est un petit bout de moquette Rocky en Efan. Quand j'aurai trouvé un joli tapis, je pense que je mettrai un joli tapis ici, mais pour l'instant, c'est pas du tout la priorité. Donc, au-dessus des tiroirs, on a encore euh, du cisal. Ensuite, là, on a un petit hamac de radiateur que Rocky adore. Derrière, on a leur cage de transport la vraie que j'utilise encore aujourd'hui, donc ils aiment bien dormir dedans. Sur mon lit, comme vous pouvez le voir, j'ai ce magnifique dessus de lit. Et donc c'est vrai que ça, quand Rocky a commencé à faire caca sur le lit, ça m'a changé la vie parce que du coup j'ai pas à changer tous les draps euh, dès qu'il y a un problème. Donc en dessous nous avons un plaid parce que Chupaka euh, dort sur son plaid quoi qu'il arrive, c'est là-dessus qu'il fait les câlins, il fait pas de câlins sans son plaid. Donc la brosse euh, anti-poil de chat. Donc l'avantage du dessus de lit c'est que je la passe vachement moins souvent. Je vous ai pas montré bien sûr mais au sol il y a des jouets... Il y en a un peu partout, donc comme je vous ai dit, je les change régulièrement. Il y a des cartons, il y en a là, il y en a de l'autre côté aussi. Donc voilà, on a fini le petit tour de l'appartement. Si vous avez des chats, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a inspiré, si vous, vous avez d'autres idées. Et puis voilà, petit discours habituel, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça aide au référencement, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.